Quoi faire en priorité sur Shadowlands Bon, t'es pas sans le savoir, Shadowlands arrive tout bientôt et t'es probablement au moins aussi hypé que moi de pouvoir commencer à tester tout ça. Mais le contenu est large, il y a plein de trucs, par quoi on commence, quels sont les indispensables, les trucs à faire en priorité, et si tu les fais pas, t'es dans la merde. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu as à savoir sur qu'est-ce que tu dois prioriser, les trucs à faire dans la journée, les trucs à faire dans la semaine et comment bien débuter simplement Shadowlands. A la fin de cette vidéo aucun doute que tu auras une meilleure idée de savoir qu'est-ce que tu vas faire sur Shadowlands, comment bien débuter débuter optimalement de façon à ce que tu sois plus serein, que tu sois beaucoup plus relax et que tu puisses profiter un max. Si tu as des questions, t'hésites vraiment pas, tu les poses ici en commentaire et hésite pas non plus à aller t'abonner à la chaîne Twitch, je serai en live à la sortie Shadowlands, donc si t'as des questions instantanées je pourrais t'y répondre, cash sur le chat Twitch, donc tu viens, tu fais Naxi j'ai une question, j'ai un bug au niveau de mes renoms, je comprends pas et bim, bim, une réponse, donc vraiment t'hésite pas, hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne-ci et à partager la vidéo à tes amis qui cherchent à savoir comment bien démarrer Shadowlands, honnêtement j'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup creusé, de toute façon à proposer ça, donc n'hésite pas non plus à partager la vidéo, je te laisse kiffer, profite bien c'est parti Bon déjà, on va commencer par les bases, évidemment, il faudra te rendre au niveau 60, donc tu auras les levels 50 à 60 à faire, et pour les faire, je te conseille vivement, vivement, vivement de faire la quête principale, sinon tu ne débloqueras pas les congrégations. En gros, la quête, elle va te faire voir un petit peu les Kyrians, les Fées Nocturnes, les Ventyrs et les Puissants Necrolords. donc tu vas voir un petit peu toutes les régions, avec un petit peu qu'est-ce qu'ils font, quel est leur but, un petit peu de RP, des cinématiques sympas, et normalement, tu devrais être pas loin du niveau 60. Après avoir fait tout ça, et là, tu vas pouvoir choisir ta première congrégation. Et là arrive ta première mission importante, débloquer le rhino-mancien. Le ancien, il se situe dans Torghast et c'est celui qui te permet de crafter tes objets légendaires. Et en fait, si tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas obtenir ses mémoires. Et ses mémoires, ce sont les pouvoirs légendaires qui sont un des composants pour le crafter. Si tu as un petit doute de comment fonctionnent les légendaires, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, je t'invite à les checker. Mais en tout cas, c'est très important, il faut que tu ailles lui dire bonjour pour obtenir ses souvenirs, sinon c'est la merde. Pour cela, tu auras justement une quête, une fois niveau 60 et ta congrégation choisie, qui va t'emmener dans l'antre et qui va ensuite te faire rentrer dans ton orgasme une première fois tu as juste à faire ça faire une première fois l'étage et ça sera check dans ta liste et celle là c'est cadeau parce qu'il faut le savoir tu as une espèce de grotte dans Oribos, donc dans la capitale qui te permet d'accéder à cet endroit là où tu as deux quêtes journalières journalières hein note bien, qui te demande de faire des donjons. Donc tu peux le faire en normal ou en héroïque, et les gains, ils sont conséquents. Tu gagnes énormément de réputation, tu gagnes du renom, tu gagnes des trucs. Donc clairement, c'est un truc vraiment important à faire, surtout que bah, sur certaines légendaires, sur certains conduits, sur certaines optimisations, tu auras besoin de la réputation, même au niveau de Pathfinder, le fameux au Donc clairement, c'est un truc que je te recommande de faire, aller choper ces petites quêtes journalières et les faire, ça peut largement valoir la peine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Naxi Tips. Il y a des intermédiaires et des pouvoirs légendaires à débloquer. Et du coup, ça a des trucs qui vont forcément améliorer drastiquement ta classe. C'est pareil, si t'es pas familier avec, t'inquiète pas, il y a d'autres vidéos sur le sujet et je vais en refaire encore davantage. Mais en gros, sur le PVP, sur les donjons, sur les raids, sur les world boss, au niveau de ta congrégation, au niveau des réputations, t'as plein de façons différentes de débloquer ces fameux intermédiaires et ces pouvoirs légendaires. Je te conseille vivement de te renseigner, même tout de suite, pour regarder où est-ce que tu vas devoir débloquer ce qui est important pour toi. Ou au pire, fais le une fois sur le jeu, mais du coup, par exemple, si t'as une réputation à monter et que tu ne l'as jamais monté, tu vas être triste quand tu vas voir qu'en fait ça va te bloquer sur la suite de ton jeu du coup regardez où est-ce que tu dois débloquer les différents trucs est-ce que c'est en donjon, est-ce que c'est au niveau de ta congrégation est-ce que c'est dans Torghast à la tour des années hmm, ça devrait bien t'aider et à ne pas oublier, évidemment, les métiers vont être, encore une fois, très importants dans Shadowlands. Du coup, bien choisir ton métier en fonction de ta guide, en fonction de ton groupe, en fonction de ta classe, tes besoins, ça va être très important. Typiquement, les métiers de récolte au début de Shadowlands, si tu as envie de te faire de l'or, tu vas probablement pouvoir te faire énormément d'argent. Mais tu as également des métiers qui sont indispensables pour, par exemple, crafter tes items légendaires et clairement, il va falloir te poser les bonnes questions, déjà maintenant, et rush ces métiers une fois arrivé sur Shadowlands. Et là on arrive sur un énorme bloc, tout ce qui est hebdomadaire. Bon comme tu le sais, WoW fonctionne avec un système hebdomadaire pour que les gens n'aillent pas trop vite et sont un petit peu limités quand même dans leur avancée. Du coup tu as plein de trucs hebdomadaires qu'on va voir tout de suite qu'il faudra faire une fois dans la semaine. Ce sont pas des trucs à prioriser forcément jour 1. Au contraire, souvent c'est un petit peu mieux de les faire un peu plus loin dans la semaine, mais tu vas voir tout de suite quels sont l'ensemble des choses et lesquelles prioriser parmi celles-ci. Commençons par le renom. Le renom, c'est quoi C'est une ressource propre à ta congrégation. Ouais, donc tu vas devoir choisir une congrégation, t'y tenir. Ouais, ouais, ouais, ouais, tu t'y tiens. Et ensuite grâce au fait de monter du renom, tu vas pouvoir débloquer plein de choses au niveau de ta congrégation. Ça va être par exemple des lignes au niveau de tes liens d'armes qui vont te permettre d'être plus puissant, de mettre davantage de conduits. Ça va être débloqué par exemple des montures, des pets, des trucs cosmétiques. Mais également, plus tu as de renom et par exemple, plus les items level des objets des World Quest donc des quêtes globales, je vais te montrer un peu plus loin, seront élevés. Donc le renom, c'est vraiment lié à ta progression. Tu vois par exemple sur les quêtes justement mondiales, avant on était basé sur l'item level Maintenant c'est sur ton renom et t'es bien d'âme aussi donc si tu as envie d'être plus fort, d'avancer, il va falloir faire ton renom et tu as une limite hebdomadaire de renom que tu peux faire. Ce qui nous amène désormais à Torghast, ça ça va être aussi également super important parce que c'est ton seul moyen d'obtenir les âmes d'âge. Et les âmes d'âge c'est un composant requis, nécessaire, indispensable pour faire tes légendaires. Du rang 1 au rang 4, qui est le rang max des légendaires, tu vas avoir besoin d'un paquet d'âmes. Torgast, tu peux faire deux ailes par semaine. Sachant que chaque aile est composée de 8 layers, ou couches si on veut en français, et que chaque couche est elle-même composée de 6 étages. Bon, en théorie, au début, tu ne seras pas assez puissant pour réussir à faire les 8, mais plus tu iras loin, plus tu vas gagner des âmes, et en gros, il faut que tu avances le plus loin possible tes deux ailes de Torghast. Et ça, c'est très important ça tu es probablement déjà pas mal familier avec hmm, les mythiques zéro <rire> ouais il n'y aura pas de mythique plus et compagnie mais ça pareil je vais t'en parler un peu plus tard mais en gros tu vas pouvoir faire une fois chaque donjon en mythique, après bah ils lootront plus donc c'est très important que tu le fasses déjà chaque semaine tous les donjons mais qu'en plus tu le fasses avec quelqu'un de ta classe d'armure ou des personnes de ta classe d'armure histoire de maximiser les loots que tu vas pouvoir te faire et que tu vas pouvoir partager à tes amis les World Boss, bon, on les a un petit peu oubliés ceux-là, hein, en fond d'extension, tout ça Mais ils sont super importants, comme tu peux le voir là rapidement sur la vidéo que je te montre Il y a pas mal de conduits légendaires que tu peux choper dedans Donc c'est très très très très important de t'être renseigné et de bien les faire Parce qu'il y a des trucs qui peuvent être super intéressants et qui sont lootables que là, bordel Donc tu vas aller tuer avec grand plaisir ces World Boss chaque semaine Alors on quitte la partie hebdomadaire pour revenir à des trucs divers il y a ce système de quête émissaire qui va passer au niveau de ta congrégation, mais qui est quand même plus ou moins similaire avec ce que tu as déjà pu connaître là-dessus, et il y a également des world quests, donc des petites quêtes à droite à gauche sur ta map qui te permettent de débloquer des objets. Pour rappel, c'est lié avec ton niveau de renom, donc plus tu as un renom élevé, plus les objets vont être intéressants, mais potentiellement, ça peut valoir le coup que tu les fasses. A dénoter qu'il y a un changement assez conséquent au niveau de ces world quests, elles sont très longues Ok, c'est plus un truc que tu vas arriver, tu vas faire en une minute ou en 30 secondes pour tuer un monstre, c'est long, vraiment, elles sont longues, tu peux compter 10, 15, 20 minutes pour aller faire une World Quest. <rire> C'est à savoir, voilà, avant de te lancer dans cette aventure, faut le savoir, mais ça peut toujours être intéressant et ça figure parmi les choses que tu peux faire en plus. Et tout ça, évidemment, c'est sans compter le fait qu'à partir du 9 décembre, on a le début de la saison 1 La saison 1 de Shadowlands La saison 1, ça veut dire ouverture des raids, ça veut dire ouverture du Plus, ça veut dire ouverture du PVP On va pouvoir s'éclater, on va kiffer, honnêtement, dès le 9 décembre, bordel Oh, ça va être trop bien du coup, à partir de là, je vais te refaire une vidéo, donc un petit peu avant, hein, évidemment, histoire que tu sois prêt sur le coffre hebdomadaire de nouveau et sur les trucs vraiment que tu vas devoir prioriser en termes de raid, en termes de mythique plus, en termes de PVP, sur ce qui va être intéressant pour toi. Mais bon, on a déjà pas mal discuté, t'as déjà beaucoup de choses à faire sur ces deux premières semaines de jeu, donc je t'en donne pas plus et on se reverra sur une nouvelle vidéo. Et si tu regardes après le 9 décembre, je te mets déjà le lien en commentaire, hein. t'as juste à regarder en dessous et tu auras le lien de la version 2. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été super utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre évidemment un gros pouce levé. Voilà le pouce levé qui fait plaisir. À partager la vidéo, à t'abonner évidemment. Tout ça, tout ça. Mais surtout, n'hésite pas à me dire toi, comment tu vas débuter Shadowlands Est-ce que tu auras un petit peu le temps Est-ce que tu sais déjà les trucs que tu vas rusher, les trucs que tu as envie de faire en priorité En tout cas, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite